Ah oh, t'as mis Scarmon aussi au gun Toi aussi Ouais Mais attends mais non mais en fait <rire> On voit le même <rire> tous les deux couillons Enfin ah, moi, ouais. je vois le... moi je vois le mien sur toi et toi tu vois le tu vois le tien sur moi quoi Ah d'accord Voilà c'est pour ça que sur Shinonuma si t'as la map de Were, là en neige là et bah tu, tu... Toi tu la vois mais moi je la vois pas tu vois Tu vas me dire ah regarde l'arbre là il est jaune ou il est blanc et moi je vais dirais... dire ouais T'as acheté ouais. l'arme le, le, le, oh là, là ouais, ça y commence T'as pas d'arme Non non non j'ai pas pris d'arme L'arme font les petits slips Vas-y concentre toi Fais des points Bon salut à tous les gars, hein. bienvenue pour euh, ce nouveau euh, défi euh, de Spartiate Je suis en compagnie d'Alpatch, nous sommes hors stream tous les deux hein. Il voulait streamer la partie mais je lui ai expliqué qu'en gros euh, ah, je, je, en fait je veux pas que, que une vidéo soit bah, diffusée en stream parce qu'il n'y bah, a, a pas d'intérêt. S'il y a des gens qui l'ont déjà regard, qui le voient déjà en stream, ils vont pas le re regarder sur YouTube. Donc ça sert un peu à rien. Ouais, il vaut mieux qu'ils découvrent le défi. C'est euh, ça. Puis en plus euh, même le, là le défi mec là il sort en juillet. Donc euh, c'est dans longtemps tu vois. Et en soi euh, voilà, je préfère qu'il qu y ait un petit peu cette part de de surprise oh, tu, tu me ouais carrément carrément du coup euh, pour ce défi euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à la type 100 on va prendre les bétoches et on va prendre un seul masto donc ça va être rendez-vous euh, rendez-vous au type 100 donc euh, voilà ça, donc, on, je sais pas combien là, on va faire euh, fais encore un peu des points moi je fais au moins des points pour euh, masto au moins des points pour masto et et euh et la type 100 et les bétifs et les portes aussi on va faire des points donc euh, comme euh, les semaines précédentes il euh, y a l'enjeu de 20 balles à gagner donc euh, ce que j'ai fait là c'est que donc, du coup le défi de la semaine dernière est clôturé à la sortie du défi de cette semaine donc les gagnants de la semaine dernière euh, m'ont certainement envoyé leur gameplay et euh, vont recevoir euh, la petite prime de 20 balles qui peuvent se partager et donc pour cette semaine, euh, pareil, 20 euros à gagner pour les meilleurs, les plus forts, ceux qui font le plus de kills plus de manches et le plus de kills donc euh, si jamais il y en a qui font la même manche, donc si par exemple nous on fait 12 euh, qu'il y en a qui font 13 et d'autres 16 bah du coup ce sera ceux qui seront 16 qui seront euh, pris et euh, ceux qui ont fait 16, s'il y a 2 ou 3 teams qui font 16 ceux qui auront fait le plus de kills sur leur scoreboard euh, remporteront le, le défi Vas-y mais bah, je crois qu'on peut commencer à ouvrir Si on a les chiens, on se passe. Ah non non, bah les chiens on les fait si on a les chiens, c'est mieux ça Allez. Ah, bah, on a les. ah Spartiate, tu me fais voir là que tu... Que... On aurait pu partir là-bas, ouvrir déjà Ah je suis avec Alpach, il ah, y en a ils l'attendait ce défi je crois Cette partie là Non Oh non Ton grand corps là il Tape pas l'arrière, tape pas l'arrière, essaie de les tuer On a tué un Je suis rouge cours, cours, cours, cours, cours Bien joué Il est mort Il est au fond Allez il a réussi Le Spartiate, le vrai <rire> oh, Comment ça, moi je me fais doser par un chien Vas-y on fuit, c'est bien ça. 4000, ça me fait 2005. Attends, fais voir. 750, ouais vas-y. 750 c'est bon. t'ouvres la prochaine. Bah t'ouvrir les, les, les autres. J'aurais même pu te laisser ouvrir. Si ouais, tu peux ouvrir le courant faut et revenir. On le masto. On va chercher le masto. Là. Ouais ouais ouais bah faut que t'ouvres le courant. Tu reviens me tu me rejoins. Donc pour le défi on a le droit à un masto vieux Un seul C'est ton seul et unique de la partie Je peux prendre les bétoches aussi pendant qu'on y est Pendant qu'on est là mais Le problème bah. c'est que tu as fait le spawn là-bas On s'en et... fout de ça Il va falloir non juste se dépêcher. j'ai pas, pas le masto encore Bah prends le là ah bah. Prends le, prends les bêtis. Ça y est je les ai viens en se casse, Ils sont là Ouais bah j'ai passé le pont moi voilà. Ouais, C'est bien ça, bien. hop! Donc, masto bestie, ouverture de porte. Allez, on ouvre la porte et voilà, et on reste là-dedans jusqu'à la mort avec la type 100. Mais seulement moi, je peux pas encore la voilà. je t'ai volé des points moi, avec l'arrière. La <rire> Vas-y là Ils sont faire des points Commence pas. Bon pour nous on a qu'un seul essai. Donc euh, si on fait 10 tant pis pour partir. nous. Y'a pas intérêt qu'on fasse 10. Je suis avec le grand Alpatch. Le dual patch. T'as pris les BT Ouais. Mais en 2 là. boucher ah ouais, mais moi, je vais eh. les mettre de là. T'as vu que si on est dans la merde, tu les ouais. de là. Oublie pas que c'est moi le blanc. Hein. Ouais. Je sais pas si, genre, on pourrait pas faire un truc du style. Euh, un qui reste ouais, à la fenêtre. genre. En plus, il y a les grenades. hein Ouais, je crois que tu vas garder cette fenêtre. Hein. Et puis non, bah, bah, moi je vais. Tu verras, quand... tu verras rien. Ah, On s'en fout, mais de toute façon euh, ça les tue. Hein. Mais quand ça sera la sauce, euh... pas tout de suite, mais ah, quand ça sera la sauce, faudra tourner. Du coup Alpatch, Alpatch grand joueur zombie depuis, euh, depuis euh, Mathieu L.M. Ça fait combien de temps ouais. que tu playes toi Bah Depuis 2015 Ouais Après j'ai arrêté Voilà t'es dans la sauce là j'en connais J'ai joué 4 ans, j'ai arrêté 3 ans Tiens, s'il y a moyen tu me coupes vite fait je vais, vais augmenter ton son un peu sur Discord C'est bon, parle vite fait un coup pour voir. Ah, voilà, j'ai repris quoi il y a deux mois le zombie ont... Là, c'est bon là Ouais, ouais, c'est bon, nickel. Et voilà. Eh, ça a été un des premiers mecs qui a fait partie d'une de mes premières teams zombies là au tout début euh, sur Black Ops 1. Je pensais qu'il y avait pas beaucoup de gens qui jouaient aux zombies. Et je m'étais dit, ouais, vas-y, on va faire une team zombie où on va être des. que des joueurs français qui jouent aux zombies. La FRKZ, French Killer Zombie. Et le truc en fait, c'est que ah, j'avais dû poster deux vidéos à cette époque là et j'avais pas remarqué en fait que bon, on était beaucoup, on était des centaines, même des milliers à jouer. Je savais pas. Du coup, euh... du coup ça a été un des premiers mecs. Ah, il y a eu Jérémy, il y a eu mon frère, il y avait. Tu te rappelles Sangoku Steve x static Ah, il y a une nuque là-bas, on peut pas aller la chercher Non. Ouais si si si on peut, hein. c'est à côté, on a juste pas le droit de sortir pour euh, Tu sais en mode euh, c'est la sauce, tu sors pour aller paquer ailleurs tu vois. Ça c'est triché mais bon s'il y a des munes là, ils m'ont restante, on peut les prendre, on s'en fout Il ouais, y avait Static ouais y'avait qui Y'avait Calayou ouais, Calaillou bon, il était dedans hein Non qui ça Kalayou, non On va le plus Non Non Calayou non Y'avait qui Il y avait mon frère, Sangoko Steve, toi, y'avait Jérémy euh... Et puis, et puis... Non pas Gillian, il n'y était pas Non non pas Gillian. Bah Guylian, tous ces gens Tous les gens qui sont arrivés C'est des gens qui sont arrivés après Quand j'ai compris qu'en fait on était beaucoup Et que du coup bah J'ai... Aboli la team Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai arrêté la team Certainement parce que le Blaze il me plaisait pas Et FRKZ je trouve ça fait vraiment pourri Le Blaze c'est genre c'est... <rire> Non, moi j'aimais bien. Ouais, enfin ça fait un peu YOLO, tu vois. C'est comme. Euh... Enfin, C'est pas pour critiquer, mais bon, ZPFR, je trouve que ça pue du cul, tu vois. Le nom de team, il pue. ZPFR, c'était le truc de Flapix. Ouais, ouais, ouais. Communauté, là. Zombie Player FR, ça pue. Non, en fait, ils voulaient faire les Gatlet, championnats de trop. France. Les championnats de France, les zombie, ils voulaient faire. Qui mais Flapix en créant le ZPFR. Ah ouais, bah, ouais. C'était une bonne idée. Et euh, il avait fait des défis et tout. Euh, style, il avait un peu comme le ZWC, t'as vu. Un speedrun, euh, une first Room. Euh, ouais. Un after experience, speedrun. Ouais. Avec Dimps, on avait joué. Il y avait 500 euros de lot à gagner, t'sais. Ok. Et on avait joué euh, ben les défis. Et en fait, c'est tombé à l'eau, t'as vu euh, on avait fait des, des vidéos et Flapix il avait même pas donné tweet, même pas envoyé un mail euh, t'sais, euh, aux participants, t'as vu mmh. J'étais premier de l'un des défis et après Jims il m'a battu t'as vu sur le speedrun ascension Ouais mmh. J'étais premier j'ai envoyé la, la game et Jims après il m'a battu t'as vu Il avait, pas, il avait pas prévenu qu'il arrêtait, genre Twitter peut-être hein, peut-être t'as pas vu. Hein. Ouais sur Twitter non il, a, il avait dit euh, mais euh, trop trop tard tu Ouais. Genre les gens ils avaient tryhard et après il a supprimé voilà. le Et même pas il, il a prévenu les gens, tu sais, envoyé un mail euh, Désolé ouais, ouais, merci d'avoir participé à mon challenge, t'as vu un truc comme ça tu sais. Ouais ouais genre il y a eu une couille quoi. Non. Ouais voilà même pas. Puis, en fait il déménageait si j'ai bien compris. Ok. Bon ouais, écoute. Hein. Je sais pas. Bon après y'avait rien de sensationnel, t'as mais c'était. ça aurait pu être pas mal ça. Bon ouais, tout ça pour dire que, que, que, que 4 lettres dans une team c'est trop. Dans un non-team. <coughs> Sinon toi tu bosses de, tu bosses dans quoi déjà là les, les, les gens veulent savoir là, tu. tu un moi, le bâtiment Ouais, t'es maçon Moi je suis maçon moi coffret. Ouais, ouais vrai, ça reste T'es gaffe euh, zombie. Combien là Fumé partout. Grand maçon. T'as fait une école BTP Euh... J'ai passé un sapé ouais. Mais pour adulte, tu sais. en 6 mois. Ok. T'as fait ça quand Euh... Attends, mais quand je t'ai connu, tu pas dans le battle, non Non, euh, je travaille euh, comme chauffeur les bras. Ah ouais Ouais Genre chez DPD là <rire> Euh alors faut gérer je, je livrais des repas dans les écoles Ok C'est Michel, je travaille de 6h le matin jusqu'à 13h ou 14h ah, Je, je t'en mets là des bêtises moi aussi parce qu'au final euh, S'ils décalent sur toi ça va être la merde Je sens que ça va bientôt tourner T'as quel âge toi déjà vieux là Bah 35 Ah ouais comme Bello là Ouais, Jims aussi, je crois qu'on est né le même jour Vous êtes né le même moi, jour Ouais, Jims il est né le 30 mars et moi aussi Arrête Ah ouais Ah vous êtes des frères Même âge, ouais, de... même jour De loin tu sais ah ouais. et Moi aussi c'est avec WarTech, un délire 3 décembre Ah ouais. <rire> ouais. Moi, sûr. Mais c'est pas toi qui l'avais rencontré, qui était venu sur un DT Stream, ou je crois quoi Non, il est pas venu sur ah, le un Stream. c'était quelqu'un Bélo, ouais, Bélo, il était polo à un stream de quelqu'un, tu sais. Ah ouais Ouais. Certainement Bélo. Bon, et genre, les Insta et tout, ça sort quand Jamais. Mais Bélo, il a arrêté, lui. Bah, tu sais quoi, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il était dans la salle d'accueil et d'attente pour sa femme qui était en train de d'accoucher ouais. ouais ouais donc euh, mais voilà. euh, c'est c'est la même femme qu'avant qu ou c'est une autre femme euh, bah, je sais pas c'est de quand euh, c'est Johanna non non non non non, ça fait longtemps avec euh, avec françoise et c'est terminé moi je m'en rappelle de Johanna ouais ouais mais quand tu le mets à l'air tiens on le voit plus bah, tu sais, tout le monde fait un peu sa vie, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Les gens, ils, ouais, ils ont fait. Ils ont tenté. Euh... Après, il y en a peut-être qui devaient arrêter parce que voilà, ils étaient obligés. Moi, j'ai arrêté parce que j'ai en j'étais un peu obligé. Bien que. Ouais, on a tous nos petits soucis de la vie qui font qu'on ouais, a donné, ça. un autre, qu'on arrête. Ouais, c'est ça. Il faut. faut Sauf si bah, James, euh, il est bien entouré, euh, de sa communauté le soutient. Euh, tu vois ce que je veux dire Il ouais. rend des bails tous les mois, tu vois. Euh, toi, si tu veux des bails, tu dois aller travailler quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut des sous, le nerf de la guerre. Ah, mais on tient, hein Bah, on tient, après on est manche 13 encore, ça va. Ah Vas-y, toi, qu'est-ce qu'il a à me baffer lui? Vas-y, je te mets les bêtis là, comme ça c'était dans la merde. Ouais, ouais, ouais. Je les ramène dedans. Putain, eh, hey, la map ah, mais... elle m'a bouffé deux bêtis quoi. C'est un délire. quand même un peu partout. Euh... Yes. ça commence à arriver euh, La bombe c'est bien ça On a eu des buts de sick insta On a la bombe On va avoir le fouet de l'émune bien plus la merde sauce un peu là Ah je croyais que t'étais mort ah non non on veut que ce soit la sauce un peu là facile ah, à la prochaine on est mort Sûr on va avoir fois 2 mines ça va être bien dur T'as mort instant non mais instant elle est déjà sortie dans le cycle c'était le premier on a eu deux marques temps de coller. Ah, bah, tu sais, t'essayes de te les packer là ici. Ah, c'est le chien. Ouais, bah de toute façon, je vais essayer. Hein. J'ai un peu de la pièce avec le no power. Je connais bien comment il se pack. Le truc, c'est qu'il se. Je... Ah, il m'a claqué toutes les bêtises. Ouais, bah moi aussi. Ah, ouais, bah vas-y, on mettra les deux euh, dans ta pièce euh, à la fin. Là. Non, la pièce, c'est pas grave. Surtout les... de ton côté. Bah franchement euh, la pièce c'est important Si jamais y en a un il vient d'entendre ton dos ah il non, non, te gourme à la fenêtre ah Ouais ça c'est triste On va pas mourir pendant les chiens ouais. Ah, ouais. ah merde j'aurais dû mettre On aurait pu en mettre 4 en plus sur l'os <coughs> Moi je les mets là, t'as vu, tu pack un peu ici. Et quand t'es dans la merde, bam, tu les claques. Ouais. Tu mets les quatre. Mais c'est vraiment un peu quoi. Ouais, deux ça si suffit. Tu mets hein. les 4. Mais t'en as plus. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mais je vais... je m'en mets là comme ça si jamais. Après, je t'avoue que là c'est pas trop paqué. Hein. Je défonce. Hein. Je défonce, je défonce, je défonce, je défonce, je défonce. Voilà x2 on va voir les mines. Franchement là ça va être la sauce Là je vais être obligé de tourner Ah ça commence à devenir complicado Wow Ah ouais. ouais ça commence à devenir chaud En tout cas à tirer quoi Putain x2 début de cycle ah en fait euh, les mules elles sont déjà passées ah, attends les mules des chiens elles peuvent pas compter dans le cycle Non Et Ouais bizarre ça Mais Bah du coup on a un début de cycle là c'est pas mal ça Allez là Ah vas-y j'ai pas de balle La bombe Oui Insta derrière C'est bien ça Oh, attends attend si y en a pas beaucoup. Ah, si. Ah, j'en ai 3 on carré les derniers de là. -bas. Non ouais, je crois ça bien. en a rien, toi. en a encore un. Oh, bah, voilà, c'est carré ça. Tiens, une <rire> petite rame d'enquête. Ha ha J'ai failli la louper. Et ouais, tu sais, tout à l'heure là, quand je te voyais tirer la Wonder, tu sais, regarde, par exemple sur ta fenêtre, on va dire c'est la fenêtre de la Thompson, il tire là, là, là, où je tire. Ouais, En bas. En bas à droite. Je sais pas, comme... pas pourquoi. Et puis ça prend ouais, super bien. Pas. La balle, on dirait, elle passe dans le mur. Ouais, mais non, mais c'est pas on dirait, c'est sûr. C'est dans le mur un hein, tir. Hein. Il tire dans le mur et... et ça prend super bien en face. Quoi. On prend rien. Bon, du coup, il nous reste les mines théoriquement dans le cycle ouais c'est la merde Allez boum Roboum Ah ça va être la merde Oh là là Fais gaffe Ah si t'arrives si plus à contenir la fenêtre et que t'es obligé de sortir ah bah... Ça va être la merde mais... Ah je suis certainement mort Ah non Non Vas-y viens dans les bêtises Oh là là Oh, la sauce. Ah, c'est ça, c'est ça une sauce. Fais gaffe, j'ai un pack. Ah, faut qu'on défonce celui devant si on en a Vas-y, je t'ai suis, je t'ai suis. Ça sort à la fenêtre. Attends, je vais essayer de les ralentir, là. Prendre l'avance. Faire un cut. Ah, ça... je peux. Ouais, je peux. T'as des greux Non. Il y en a un qui arrive derrière toi, derrière toi. Il y en a deux, même. Mais... Il me faut des mines Tu vas passer au prochain tour, viens. Vas-y. T'es où Ah ouais. Là. Vas-y, vas passe. Yes. Yes, tonton. Tiens, bah, t'as une bêtise. J'ai à avoir une bêtise avec ça. ça bien ça. ça dégage. Mais comment ça Eh, vas-y, ça fait 4 bêtises qu'on me bouffe. Ah non, elle était là, putain. C'est bien, ça. Je vais les mettre là. merde On a réussi à faire un pack. C'est bon. Comme quoi, donc, on peut packer. Non, mais on peut on... les packer si on veut. Tu enfermes les fenêtres. Ah ouais, bah et... tant mieux. Comme ça, au moins pour ceux qui se battront dans le défi pour faire le plus de manches, euh, c'est pas impossible. quoi Ah non, tu peux. Mais faut qu'on soit coordonnés. En fait, c'est dur. Hein. Ah, ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, bah les chiens en même temps, maintenant. Vas-y, je les retiens à la fenêtre, je les tue pas. Ah, ça me du grand n'importe quoi là. Tu me dis quand tu les as tous ah merde, tu les as tués. Bombe. Ah, j'aurais peut-être dû a... la tempo, j'aurais peut-être dû niquer les tiens. Attends, je vais les laisser rentrer, voir. Non, c'est pas, c'est trop tard. S'il y, une... y avait, un truc. À ouais, la limite, les nuques il faut que je les fasse rentrer. Ouais, je vois. Alors. Pour les bonus. X2. Allez, il manque un sta. Sors ça conne Bordel Encore Le petit chien en prime Oh ouais Attends, tu les tues plus là Attends Non Non, je les tue plus Il y en a un qui arrive sur toi, il se murf Je les tue, Betty Dos les lui même Waouh Oh la sauce ah, il m'a... Ah, ouais, dommage. Ah, tu pouvais pas faire grand chose, toi, s'il fallait fuir. T'inquiète, occupe-toi, ça va être fini, ça va être fini. Dose-les. Putain, j'ai plus de 1000. Attends, j'ai je... Ah, c'est fini. Ah, tu peux taper la si tu veux, je pense. Y'en a un qui te colle. Bien joué. Meurs pas, meurs vite, pas. Vite, vite, tu suis tu je <rire> <rouges. rire> Ah, mais euh, pour le minceau, tu peux plus l'avoir maintenant. Non, c'est fini. C'est fini. <rire> Attends, je vais me faire rouler dessus. <rire> ah non, ah, ah, ah dommage. dommage. Ouais. Ah, c'est pas grave, hein. faut essayer de. Ah il est Et de les de ça, à la fenêtre là Ouais, mais du coup, je suis blanc, ils vont pas décaler sur WAM. Oh les chiens! Je sais pas. Ah bah, bon, on va faire 20. Bah voilà, du coup, on fait 20. C'est cool. Tu voulais faire 20. Ouais, oh, non, je te dis, moi 15, ça me va. Hein. Au-dessus de 13. Non, franchement, il y a moyen de faire 30, 40 là, ce défi. Hein. T'es un malade toi, 30, 40 t'as dit. Mais si, je te jure, euh, il faut un bon joueur blanc et après tu les. tu pas qu'à deux, tu vois. Ouais mais faut faire une strat pour les paquets et tout genre euh... Ouais Mais la strat pour les paquets on l'a fait Ouais vite fait Sur Après c'est des... des manches où ils sont un peu plus rapides Donc il y a peut-être moyen de régler vraiment un truc tu vois Genre t'attends la fenêtre oh, Ouais c'est chaud pour moi mec. Sans mosto là La guerre Du pack pas que t'as les bêtises manches Normalement Non j'en ai plus Je les ai utilisées et t'as pas un a pas eu, toi, hein Non je crois pas Vas-y tu peux en tuer des... Non non non t'as pas, t'as pas Oh là là je suis rouge J'en ai bloqué un Il est mort Et là tu peux peut-être Bien joué Parce qu'en en plus si je meurs j'aurais pas le droit de reprendre les bêtises ça serait con Ah vas-y vas-y vous mettez une bétiche là, vous allez sauter. Vous. Attends, je vais mettre une bétoche là-dedans. Moi, vas-y. Moi bon, aussi, je vais mettre les miennes, mais non, je vais les garder au cas où. Mais non, faut poser ah là. Moi, je, je sais pas si c'est ouais. Ouais, ouais. <coughs> carré. En fait le blanc il pack là-bas, l'autre il les retient, dès qu'il les a tous, tu voulais les rentrer, tu fais un tour ensemble comme tu fais là, voilà, et après vous mitraillez, tu sais, à deux. Ouais, ouais, mais bon, après voilà, faut, faut... déjà 40 mecs, t'as une tip 100 quoi, t'as pas la wonder, hein. Et puis bon, t'as pas le temps de reprendre un masto, à 40, donc... Mais bon, 30, ça va le ouais, faire. Ouais, 30, c'est faisable. Il y a des mecs qui iront loin, j'en suis sûr. Ah, mort instant. Bien ça, début de cycle. Ah putain! C'est fini, non? Non. Non oh, non. Ça va réarriver là. Oh là, il me faut des balles vite. Ça va être la sauce. Ah, faut que j'arrive à faire un. sans masto là. Bah, mon vieux. Non, eh, vas-y, il y a un pack. Un petit pack. Je crois que je vais aller me foutre sur le télépo. Ou euh, je me remets euh, là où j'étais tout à l'heure. Mets-toi un endroit où je peux être réanimer bah, Je pense que j'étais tout à l'heure, mais après, euh, je vais essayer de me longer à gauche. là. Putain, il me bouge là, ces gros cons. Là. Ah bah, vas-y, il me déplace trop. Il me déplace trop. Je vais me foutre à la type 100. Comme ça, quand tu fais euh, tout Non, reste là, reste là. Là où je suis Tu vas les ouais. emmener où Au fond, euh, je vais venir euh, direct. Vas-y, ça va être la sauce. Hein. Court, hein. Ouais tour, bah tour, je fonce de l'autre côté ah je fonce ouais. de l'autre côté mais. Attends je repasse middle Là viens <rire> Vas-y là viens C'est le silky tic tac Mais si tu veux vas-y mitraille Non tout eh vas-y ah, J'ai <rire> ah, voulu passer au milieu comme un os Vas-y va vers la type 100 Et tu pars euh, à droite direct hein. Ouais ouais vas-y J'ai du mal à 3-6. Hein. Oh là là, je suis rouge. <rire> mais t'as été rouge combien de fois là, sale bâtard Ah, fais bah non, à... je fais le pack. J'ai une bêtise. Vas-y, vas-y, va tenir. là. Je fais le pack à la bêtise. On va pas les petits ma... slips, nous. Ouais, si tu veux, j'en ai des bêtises. Hein. Ah, j'en ai une moi. Voilà. Oh, il y a une nuque. Parfait ça. Et des mûnes. Attends, je les pose mes bêtises. Vas-y, c'est fini, hein, on va faire 21. Putain, mais trop fort! Trop fort, je reconnais. Ah, t'as un A4? Ouais, je vais en mettre 2 au type 100. Eh bien, que j'aurais dû en garder sur moi, je suis con. T'as pas Black Ops 3 toi hein Non Putain dommage on aurait fait du custom c'est drôle J'aimerais bien mais c'est les moyens financiers qui suivent pas Franchement ils coûtent pas cher le jeu Et la place c 55 tu vas la prendre hein toi C'est ouf on bat les couilles la place a hein. une bombe Ouais attends que je les laisse rentrer Vas-y là voilà. Tant pis ils m'ont claqué mes bêtis Non non non, je vois pas pourquoi j'achèterais une play à 500 balles mec alors que j'ai un PC qui fait tourner les jeux mais. On fous Surtout fou, que tous les on jeux On 2670 quoi Non non, j'ai vu 500 sur Amazon allié déjà là Tu peux la précommande et toi voilà, Ouais la oh là la là, là, là, là. Ah ouais rouge Ah j'avais pas vu ça comme ça là Chien de mort Ah bien joué Y'a un truc qui est sorti non Non Putain c'est la mer noire Aïe ah oh, putain, je me serais pas pris ce buff, ça aurait été bien Oh, ah là t'as pas ah, de foutu, chance toi. Ouais, <rire> <Là>, j'ai <rire> vu Ah bien joué, bien joué, la reprise au milieu ah, T'aurais pu t'en sortir Oh là là, ça serpille 8-1 Bon, bon bah merci euh, D'avoir participé à le patch ouais, rien gros. <rire> Bon bah les gars, on va vous laisser sur ça Donc euh, je rappelle euh, les règles en 2-2 Type 100, un seul masto Les bêtis, pas le droit de sortir de la pièce à part vous prendre un petit bonus en vite fait si vous envoyez un, il hein, n'y a pas vraiment de, voilà, on s'en fout. Euh... 20 balles à gagner pour ceux qui font le plus de manches. S'il y en a qui font la même manche, donc par exemple on a fait 21 nous là. On a fait oui. 20... Ouais 21. S'il y en a qui font 22, 23 ou 24, s'il y a deux teams qui font 24, on prendra ceux qui ont le plus de kills. Euh... Et donc voilà, 20 balles à gagner, tout ça, tout ça, tout ça, et puis voilà. Bon bah du coup. Oh, euh... Yes. N'oubliez pas le pouce bleu. <rire> la petite notif. Ah, mettez, les... <rire> mettez la cloche, bande de cloches. Bon, vas-y, euh, du coup, euh, Bah du coup, ouais, c'est tout, ça fait une bonne vidéo de 30, plus de 30 minutes. Euh, bah du coup, on se retrouve oh, la semaine prochaine pour un prochain euh, défi en duo avec euh, je sais pas qui, on verra. Et puis voilà. Bon allez, ciao tout le monde.